Bon, en temps normal, je cautionne pas trop le copinage, tout ça, mais. Jean-Claude Vendem m'a vu mon spectacle et. un petit message pour vous. See you next time!